Bonjour, je suis Aimé Kone, spécialiste marketing et responsable marketing chez AMP. Alors nous sommes dans la section entrepreneuriat de notre blog, section dans laquelle je partage avec vous des idées intelligentes dans le monde des affaires pour vous aider à créer rapidement de petites entreprises rentables. Aujourd'hui, on va voir l'un des critères les plus dangereux pour choisir son idée de business. Cette vidéo est spécialement pour les salariés parce que généralement, ce sont les salariés qui lancent ce type de business-là. Alors je vous explique la circonstance. Qu'est-ce qui se passe concrètement Vous êtes dans une entreprise et l'entreprise décide de faire une action, soit une rénovation une action de communication, bref une action où l'entreprise va débousser de l'argent pour un prestataire extérieur et on vous confie l'activité, on vous dit mais tiens eh, Aimé, c'est toi qui es chargé en fait de trouver le prestataire qui va venir faire la rénovation parce que c'est la fin de l'année et vous vous dites mais tiens voici une meilleure opportunité pour moi de lancer mon business, il y a des personnes qui vont créer une entreprise basée sur ces types d'opportunités là. Pour venir exercer le marché. Parce que généralement, ils se disent que le marché va revenir plusieurs fois. Soit si c'est par exemple un nettoyage, on peut dire que ça peut être, chaque mois ils vont les payer et le contrat peut durer trois ans. Donc les contrats peuvent aller souvent de 1 an à trois ans pour les prestataires et tout ça. Pas forcément ponctuel comme la rénovation et tout ça. Pour ceux qui voient pour les contrats qui vont durer jusqu'à 3 ans, vous voyez une opportunité là de créer votre entreprise. Et certains vont jusqu'à démissionner dans ce cas-là. Voilà, je le dis parce que le cas, c'est déjà vu. Ils se dit, mais tiens, c'est déjà bon quand je calcule le chiffre d'affaires, ils vont donner tel nombre de millions. Voilà, donc si j'enlève les charges, je pourrais avoir un salaire un peu supérieur à ce que je gagne actuellement. Et puis, il suffit de chercher maintenant des clients à côté, je pourrais être propriétaire d'entreprise. C'est un mauvais critère de choix de votre entreprise. Voilà. De sorte que le jour que le contrat s'arrête avec votre entreprise actuelle, vous n'avez plus d'autres clients, vous n'arrivez plus à aller de l'avant et tout ça. Et puis, vous n'êtes pas professionnel du domaine. On a vu des personnes comme ça, je le dis, parce qu'on a vu des entreprises qui nous ont contactés comme ça pour les aider à développer leur entreprise. Le problème, c'est que parce que vous avez une multinationale, quelqu'un qui vous a aidé à trouver un petit marché de 2 ans, 5 ans, vous vous êtes lancé et aujourd'hui, le contrat est terminé quelqu'un d'autre a raflé le marché, vous êtes là, vous n'avez plus d'entrée, vous vous faites pitié parce que c'est pour cela que je dis que c'est dangereux parce que vous n'allez plus pouvoir payer même vos charges, vous n'allez plus pouvoir régler vos salariés et vous-même vous, vous n'aurez plus de salaire parce que ce sont les marchés qui vont vous permettre d'avoir de l'argent. Voilà donc si vous n'avez plus d'argent, de marché, vous n'avez plus d'argent, vous allez rester comme ça. Donc c'est très dangereux, c'est un mauvais critère pour choisir une idée de business. Une idée de business, c'est d'abord la détection d'un problème constaté sur son marché, ensuite la recherche de la solution et maintenant la vente de cette solution là aux personnes qui vivent ces problèmes. -là. Voilà donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Demain je vais vous expliquer la limite qu'il faut avoir dans vos contenus gratuits. Lorsque vous diffusez du contenu gratuit, que vous donnez des contenus gratuits pour ceux qui utilisent le contenu gratuit, à quel niveau vous devez suspendre le gratuit afin de passer au payant et ce que vous devez faire vraiment quand les gens en demandent davantage. Je vous dis à très bientôt, c'était Aimé Koné, au revoir.